Bon, j'ai une idée. Ah non, j'ai une idée Neaser, j'y ai pensé la première. Tu sais même pas à quoi j'ai pensé Bon, vas-y, puisque t'insistes. On repère un vieux sans défense et on lui extrait son temps. Comme ça, on prouve qu'on est des vrais trafiquants qui ont des tripes. Sans déconner, tu y crois vraiment Non, mais je garde mon idée pour la fin, parce que de toute façon, ce sera celle-là qu'on finira par choisir. Ok Alors, mon idée repère des trafiquants encore en service et l'un de nous fait le leur pendant que l'autre subtilise le plus de fioles de temps déjà extrait possible. Qu'est-ce que t'en penses J'en pense qu'on va effectivement choisir mon idée. Écoute plutôt, as-tu remarqué la réaction des trafiquants sur notre passage avec Antonio Il y avait un mélange de peur et de respect dans leur regard. Et sais-tu bien ce que tous les sous-fifres de l'un portent en signe de reconnaissance Comme la guide des hommes en surface Un sablier percé Antonio lui-même l'a dit. Je n'aime pas trop le ton que emploies. Où est-ce que tu veux en venir à la fin Il y a un moyen de gagner contre Antonio. Vous êtes certaine, madame Certaine. Ce sont des enfants très sérieux. Et vous savez mieux que personne ce qui arrive à ceux qui manquent l'heure de l'instruction. Je m'inquiétais. Alors j'ai demandé au directeur de dépêcher quelqu'un chez eux pour voir. Et que vous a-t-on rapporté Ils n'avaient même pas pris la peine de fermer derrière eux. Ils avaient disparu, tous les trois, avec leur père. Alors je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse appel à l'autorité compétente. Vous avez bien fait. Je m'occupe personnellement de ce cas. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé de fâcheux. Ils étaient mes meilleurs élèves. Et j'ai du mal à tenir la classe. Ils racontent tous des choses terribles sur eux. Quel genre de choses terribles Eh bien, leur père n'était pas particulièrement aimé des autres parents d'élèves. Il était assez étrange. C'était un peu un paria en fait. On raconte qu'il savait beaucoup de choses sur l'extérieur. Or les murs y serait-il allé Ne prêtez pas de temps à ces histoires, monsieur. bien était peut-être seulement un original, un passionné de mythe. Il ne serait pas le premier à s'intéresser à ce qui peut se trouver en dehors des murs de brocade. Vous le savez bien, vous, plus que quiconque. En effet. Bien, en espérant ne pas vous revoir tantôt, je vous salue, madame Franklin. Je vais tout faire pour retrouver la famille Byrne. Parole d'homme. Et ne perdez pas votre temps en supputation. En dehors des murs de Bourgade, il n'y a que le désert d'or, du sable et du vent. Celui qui vous dira le contraire est un menteur. Vous avez... Euh, pardon Vous nous avez demandé de vous ramener 5 ans de temps récupéré à des personnes sur la place où vous nous avez laissé. Et ce avant le troisième gong de l'après-midi. Bah c'est fait Sauf qu'au lieu de 5 années, voici réparti en plus de 30 fioles, 54 années, 56 heures et... 46 secondes Comment diable vous y êtes-vous pris Avec ça Mon badge des hommes de l'Inde Exact Prêt Bon, en avant Vous, là-bas Vérification de votre sacoche. Dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Mais un homme d'Olympe Moi aussi. Pourquoi, brusquement, voudrait-elle vérifier nos sacoches Et euh, je vous connais pas, vous deux. Vous ne l'avez pas volé, ce badge Quel est le premier devoir d'un homme d'Olympe Respecter le contrat. Euh, nous n'avons rien fait de mal. On a respecté le contrat. Si c'est le cas, il n'y a aucune raison que vous refusiez de nous montrer vos sacoches. À moins que vous n'y cachiez du temps pour votre consommation personnelle. Et le deuxième devoir, c'est qu'un homme d'Olympe doit faire circuler le temps. Il n'est qu'un entremetteur. Jamais un barrage pour le fruit. Crétin, ferme ton grand clapet Vous savez, je n'ai aucune envie d'utiliser la force contre vous. Alors peut-être que vous serez plus coopératif autour d'un thé. Un thé Ferme-la, je... bon Dieu Oh là, oh là, nous, nous allions remettre ce temps en circulation. On peut peut-être s'arranger. Oui. Ouvrez vos sacoches. Georges, non oui. On pourrait en effet peut-être s'arranger. <rire> C'est ce qu'ils t'ont dit je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien pour des privilégiés de la surface. Pour l'instant. Et je pensais leur remettre leur badge demain, qu'en penses-tu Fais ce que tu veux. Mais ne va pas t'attacher à eux. Ils ne perdent pas de vue une seule seconde leur objectif. Ils auraient fait d'excellents généraux. Je me serais débarrassé de toi en l'espace d'un an pour les former. Tu as changé de thé, non Je sens du. Euh, du thym. Ou. Euh, non. Ou de l'amande, peut-être. C'est de la ciguë, tu veux goûter Grande nouvelle les enfants Voici vos badges, bienvenue dans mon royaume. Pour l'occasion, je vais vous révéler une information vérifiée par mes réseaux qui pourrait vous intéresser. Mais rien n'est gratuit évidemment. Je vous demanderai, en temps voulu, un petit service. Quelle est l'information en question Savez-vous ce qu'est la marque des extérieurs Non. Euh, je vois. Eh bien, il s'agit de cet étrange tatouage qui pour toi, nisère, encercle ton œil et qui pour toi, Azé, sertit ton cou. Euh, une marque que l'on reçoit à la frontière lorsqu'on est autorisé à passer le rempart pour entrer dans Bourgade ou lorsque l'on est d'un parent extérieur. Nous venons de l'extérieur Mais je croyais qu'il n'y avait rien en dehors des remparts, seulement un désert de sable. Votre père devait savoir ce qu'il y avait derrière les remparts. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est probablement parce que vous étiez très jeune quand vous êtes entré à Bourgade. Dans tous les cas, cette marque vous désigne comme des réfugiés, et aussi des êtres possiblement dangereux, car possédant une connaissance d'autre chose, d'un monde plus vaste, d'une autre ville, d'un autre système de temps. Vous croyez donc en ce mythe qu'est la ville par-delà le désert d'or ah. Votre existence ne le prouve-t-elle pas Vous pensez que notre père aurait pu être enlevé par des gens de la Guilde des Hommes C'est possible mais avant d'enquêter de ce côté, je vous conseille de vous renseigner sur l'endroit d'où vous venez. L'extérieur. Et tant qu'à être menacé de mort, autant savoir pourquoi. Euh, ah, vous avez rendez-vous demain, deuxième gong du matin, dans le train aérien, direction Ravine, station numéro 2. Et n'oubliez pas, vous me devez une faveur. Revenez en vie.